Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Grand Méchant. Je suis un élève de sixième du club de Romanjois. Aujourd'hui je vais vous présenter Poppy Sauvement, -le, le tome 2. Dans ce livre, l'éditeur s'appelle Sarbacan, la collection Pepix, l'illustrateur Joël Dredumoux et l'auteur Stéphanie Lechard. Dans ce livre, Poppy va s'amuser un peu avec son pouvoir et va organiser une association assez particulière que j'aime beaucoup. C'est alors qu'elle va voir à la télé le président et il va lui venir une idée formidable. Mais ses parents ont découvrir qu'elle a disparu. Dans ce livre, Poppy a euh, une aventure vraiment incroyable que j'aime beaucoup. Je vous le conseille vivement. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Je suis une élève du club gros Et bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Bouc. Aujourd'hui je vais vous présenter le livre. Bob le raté, l'éditeur est serbacane, l'auteur Guillaume Giro. Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui depuis qu'il est tout petit essaye de voler mais il n'y arrive pas. Même quand il essaye de voler une set à la boulangerie, il se fait prendre. Et un jour, en sortant de prison, il découvre que les plus grands méchants organisent un concours de celui qu a, qui lui rapporte le plus gros lot. Il va tous les épater avec sa chose. Ce livre m'a bah, beaucoup plu car il euh, y avait du suspense, j'avais vraiment envie de savoir. Et ça m'a fait rire. Et je vous le conseille vivement, il était super. Au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Bonjour à tous, je suis un élève du Club Romangeois. Bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter le génie de la lampe de poche. L'auteur est Émilie Chazron, illustratrice Joël Dredemis. La collection c'est Pépite. Il y a Vladimir qui part en colonie de vacances. Quand il allait dans sa tente, il découvrit un génie de, de la lampe de poche. Qui se passe plein d'histoires très drôles, qui n'arrive jamais à, à faire les choses qu'il veut. Donc Vladimir il est, il est déçu. Et tous les matins, au petit déjeuner, il met dans sa poche pour aussi qu'il aille manger. Alors si vous voulez rigoler, venez vite à l'emprunter, ceci est très drôle. A bientôt pour un nouvel épisode du Grand Méchant Bouc.